Quand vous intégrez quelqu'un dans votre vie, vous intégrez toute une histoire, vous intégrez un individu qui a son histoire, qui a ses propres blessures, qui a l'amour qu'il a reçu et qu'il n'a pas reçu, qui a ses propres besoins personnels. Donc l'une des choses les plus importantes c'est s'il y a une incompréhension dans le couple, allez explorer, demander à la personne quel est le besoin de la personne qui fait que, qui anime un tel comportement ou qui fait que ça le pousse à dire certaines choses. C'est qu'il y a forcément un besoin derrière. Vous voyez bien que quand vous vous rencontrez quelqu'un, vous n'appréciez pas quand vous dites vous n'êtes pas assez ceci ou pas assez cela, tu devrais faire ceci, tu devrais te calquer à ce que je veux. Voyez bien comme c'est inconfortable pour vous. Alors, pourquoi le demander à l'autre, en fait La question, ce n'est pas que l'autre vous ressemble. La question n'est pas que l'autre réponde exactement à ce que vous voulez. La question, c'est de se rejoindre. Est-ce que nos besoins se rejoignent, se rejoignent là, ici et maintenant Et il y a des moments où vos besoins vont se rejoindre. Et il y a des moments où non, parce que vous êtes deux individus à part entière avec votre propre histoire et avec, avec vos besoins spécifiques. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne se rejoint pas tout le temps que ça veut dire, ou une fois, que ça veut dire que le couple ne va pas. Non, vous pouvez vous rejoindre. Il y a des fois, ça va être le cas. Il y a des fois, ça ne va pas être le cas. Mais il y a une chose qui est essentielle, c'est justement, la, la, la règle essentielle, c'est vraiment d'accepter l'autre tel qu'il est. Autant que vous aussi, soyez qui vous êtes vraiment, il n'y a pas besoin de se compromettre en fait. On peut faire des concessions, mais pour nourrir quelque chose qui est important pour soi, mais c'est important que quand vous êtes dans une relation, cest dire ok, je vais, j'intègre quelqu'un dans ma vie, mais cette personne, elle est différente de moi. Ça veut dire que si vous, vous avez des désirs et des besoins, ou si vous avez une logique dans votre tête et vous vous dites, mais c'est logique, c'est comme ça, c'est logique pour vous selon l'histoire que vous avez eue, selon les blessures que vous avez eues, vous personnellement. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas pour l'autre personne. Donc, votre territoire n'est pas le monde. Votre territoire est votre territoire. Donc, vous n'avez pas ni à l'imposer à l'autre, ni à l'exiger à l'autre. Vous pouvez faire des propositions sur la manière dont vous, vous avez envie de vivre votre vie, c'est un fait. Mais vous avez besoin de respecter aussi... Le, le monde, dans les, le territoire de l'autre, la manière dont l'autre fonctionne avec ses propres besoins. Donc ça vous amène vraiment à vous ouvrir à la communication, à une communication ouverte, mais surtout à une écoute empathique, non jugement. Et plus vous allez comprendre l'autre, plus vous allez ouvrir les champs de possibilités pour que vous puissiez vous rejoindre dans le couple et donc consolider le couple. J'espère que ces éléments vont vous aider, en tout cas, à, à, à avoir une approche différente hein, dans votre manière de vivre le couple. Euh, si vous souhaitez euh, aller plus loin, euh, je serais ravie, en tout cas, d'explorer les blocages que vous avez en séance individuelle, soit dans mon cabinet, euh, soit à distance par Skype, où vous avez aussi des ateliers collectifs qui sont faits exprès, qui sont là pour vous. Et, et, et qui vous permettent justement d'aller explorer et en groupe c'est vraiment très enrichissant les différents blocages que vous savez et aussi du coup euh, intégrer euh, les différentes euh, bah, solutions. Donc la prochaine session pour les relations amoureuses pour ce aura lieu le samedi 30 janvier. Donc je vais vous mettre sur Zoom, je vais vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Inscrivez-vous. Euh, les groupes sont restreints à 12 personnes justement pour que je puisse m'occuper de chacun de vous, je serais vraiment ravie d'être euh, là auprès de vous je suis Armelle Simine je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques je vous remercie si vous avez des questions sur la vidéo, n'hésitez pas à les poser, je serai ravie de vous répondre si vous avez aimé, likez et partagez-la, voilà, sentez-vous libre de le faire, je vous remercie et je vous dis à très vite Alfa